Quelle merde. Wow, je bien. Ah, so Allez, direction embarcation. Eh, hey, le dernier fait gaffe C'est ma bagnole que t'as touché. Bon, mettez vos masques. Qu'ils sont cons On va plus vite en voiture. Ouais. Okay, you're there. Bonjour le dernier, attends. Euh je lisais comment tuer en euh, mode Hitman. Bon voyons, tu as lu aussi comment se faire tuer par son chef Il y a une nouvelle édition Bon, notre mission est de tuer discretos la bande à Gaza et de voler des Legos. Euh c'est pas du cannabis chef. Mais t'es un vrai C'est pas légal ces trucs-là Euh tuer des gens aussi c'est pas légal Trevor s'est fait piquer ses Legos par ses salauds, voilà l'histoire. Bah fallait lui dire tout de suite... Euh... Fermez-la et on passe à l'action. Chérie, laisse-moi entrer Non Viens, viens dormir. Là Là, je vais te montrer comment mettre une bombe. Donc, tu attaches le déclencheur à la bougie, et ainsi, quand le mec démarrera, ça va lui exploser en pleine oh putain. en putain. Sans sécuriser, chef. Bien joué, les gars. Allez trouver ces fourgons. J'ai trouvé les fourgons, chef. Montez Bah... Mais montez mais putain j'ai dit monter Toi tu viens monter. Ok ça va monte. Ah tiens c'est à ce moment là que les refrains... AAAAAAAH PUTAIN, oh, putain De merde Tu l'as eu où ton permis Je l'ai fabriqué moi même. Ah tu me rassures, j'ai cru que tu ne savais pas conduire. Je trouve que ça va bien avec l'action, non? Et là, il y a des habits. Viens voir ce que ça donne. Change. Mais pourquoi? On peut même plus faire des pubs à ses films préférés. Tiens, je mets celle-là. Ah, je suis pour rien, hein, s'ils roulaient en plein milieu de la route! Vous hein. mis eux qui s'y conduisent! Tu le penses vraiment? A vrai dire, euh, non, ils sont à nouveau même niveau que toi! Bien, à chaque fois que tu conduis, tu crées un véritable enfer pour les automobilistes. Regarde. Oh, oh, Nos oh, assurances vont les dédommager. On n'a pas d'assurance. Oh, après Moi, est vrai. On, est à, on est à de 39 à 40, ça. 40 à 41, je garde encore l'avantage. ya yeah, exactly.